Ok, il y a une espèce de douceur qui émane dans tes propos, euh, dans le sens où derrière ce que ton système me montre de toi, c'est le côté lisse de ta personne, sans aspérité. Sans, euh, sans, sans, ouais, sans aspérité, il faut, faut que ce soit lisse, il faut aller dans le sens de ce qui est. A aucun moment tu ne poses euh, ce que tu veux vraiment. Et tu me le dis bien en disant que tu acceptes de travailler dans des conditions qui ne te conviennent pas pour assurer la survie de ta famille. Euh, tu crées mais pas pour toi. Tu crées mais pas pour jouir. Tu crées pour créer une forme qui est exempte, qui est dénuée de qui tu es, de ton émotion, de ce qui te traverse maintenant. Et ce qui te traverse maintenant est une création unique de vie une énergie U, une énergie de vie une énergie de création une énergie qui te qui se meut c'est très sexuel et toi comme tu as la priorité à être lisse il faut il faut que ce soit lisse il faut que ce soit nickel et la définition que tu as de toi ne rentre pas ne, ne fait pas rentrer cette énergie de vie de sexualité de, de création euh, là-dedans non, tu la mets à part de toi. Donc, ça te fait créer des choses. Tu sais très bien créer. Paradoxalement, tu sais créer des formes, mais qui sont dénuées de fond. Tu crées une voiture sans réservoir. Donc, c'est bien. Elle a une batterie. Tu peux, euh, je ne sais pas, allumer la radio. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Tu te venges de toi-même. Et en même temps, tu te venges de ta famille. Et en leur donnant tort, tu leur, tu leur donnes raison. Mmh, ouais, c'est ça. Ou l'inverse. En leur donnant leur raison, tu leur donnes tort. Peu importe. Euh, la question derrière la question, c'est quoi Je ne peux pas me libérer de ce que j'ai fait. Pourquoi Pourquoi je ne peux pas me libérer de ce que j'ai créé Pourquoi je me sens incapable, en fait Derrière la, la deuxième question, derrière la question, c'est ça. Pourquoi je me sens incapable dans la vie Pourquoi je n'ose pas montrer les, mes tripes Tu as un rapport à l'homme qui est conflictuel, à l'énergie masculine. À, alors, pas l'énergie masculine, mais vraiment, putain, ça m'énerve quand je fais ça. Euh, parce que c'est ni masculin ni féminin C'est les deux en même temps, peu importe Ou aucun des deux à la fois euh, Tu veux pas mettre tes tripes sur la table Tu t as, t as comme des élans d'aller à l'extérieur Mais tu te figes et tu re rentres à l'intérieur Tu ne peux pas être capable, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas admirer ton résultat, ce n'est pas possible. Parce que si tu admires ton résultat, tu peux admirer un résultat de toi si, à la, à la seule condition qu'il n'y ait pas une once de toi, tu crées des choses qui ne portent pas ta signature. Réellement, fondamentalement, tu ne te mouilles pas. Tu ne veux pas te pouiller dans l'expérience. C'est ta manière de fuir la vie, c'est ta manière de fuir la réalité. Et pour ça, tu. tu, tu en fait, tu, tu n'en veux ni à toi ni aux autres. Il faut vraiment que tu sois cette C'est ta priorité. Ta priorité, c'est d'être une, une pierre tellement polie qu'elle en devient translucide et fade. Tu ne peux pas faire sans toi. Tu ne peux pas dealer avec les gens. Si tu ne mets pas du tiens, si tu n'y mets pas du tien. Je dis ça pour tout le monde. Tu ne peux pas le faire si tu n'es pas là. Et pourquoi tu préfères ne pas être là Parce que ça signifie que tu vas aussi contempler ton échec. Et si tu contemples ton échec, qu'est-ce que ça veut dire C'est... Euh... D'accord ne pas aller vers les... alors c'est une mise en garde samedi. Tu restes dans ton monde confortable et à la moindre tentative d'aller à l'extérieur tu... c'est une mise en garde samedi. Je pourrais pas dire plus par rapport à ça. Donc vraiment il y a il y a ce côté lisse, et je ne veux pas être perturbé par les choses. Je ne veux pas être... Je, je... Ma priorité, c'est de ne pas être perturbé, perturbable. Je dois incarner l'image du Bouddha sans être le Bouddha. Tu fais des choses creuses, et ça te satisfait. Parce que tu te dis que tu as réussi, parce que les autres ne voient pas ta médiocrité. Et c'est une grosse tricherie. Accepte de tuer, piller, violer. Accepte de jouer le méchant de l'histoire. Va vers ça. Touche ça en toi. Ose toucher, euh, ose détruire l'image de Bouddha l'image du parfait. Elle est, elle est posée là, ta médiocrité. Elle est posée là. Merci pour ta question, Martial.